Bonjour, je m'appelle Vincent Duchesne, je suis chercheur en mathématiques à Rennes. Et il y a 4 ans, je vous parlais de solitons. Mais si, rappelez-vous, c'était des solutions de certaines équations aux dérivés partielles, avec des propriétés remarquables. C'est donc une famille de solutions qui se propagent à vitesse constante, sans changer de forme. Et plus ils sont grands, plus ils vont vite. Vérifiez aussi une propriété de collision où un soliton, un grand soliton, placé derrière un petit soliton va le rattraper, il va y avoir une phase d'interaction ils vont émerger de cette interaction en gardant la même forme. Et finalement, la propriété sans doute la plus remarquable, c'est celle du dénouement, qui nous dit que pour n'importe quelle donnée initiale euh, suffisamment gentille, l'unique solution de cette équation associée à la donnée initiale va se décomposer asymptotiquement en temps grand en une superposition de solitons. Vous avez la même décomposition dans les temps très négatifs avec les mêmes solitons, même nombre, même taille. Alors tout ça est très joli, c'est même superbe, mais vous êtes obligé de me croire. Et à l'issue de la captation vidéo, il y a 4 ans, un collègue, Serge Cantena, est venu me voir pour me présenter un système dynamique discret pour lequel ses propriétés peuvent être vérifiées à la main. Alors comme Serge est timide, c'est moi qui vais vous présenter ce, ce, ce système dynamique discret. Il s'appelle dans la littérature « Boxball System » et je préfère parler de « petits Poussé ». Alors il était une fois, dans une forêt sombre et humide, un chemin infiniment long. À chaque pas de ce chemin, vous avez soit un caillou, soit pas de caillou. Et puis, passe un petit poussé. Le petit poussé passe, il voit un caillou, il le prend, il le met dans sa poche. Donc, il n'y a plus de petits cailloux. Puis, il ramasse les petits cailloux. Et puis, s'il n'y a pas de petits cailloux et qu'il a un petit caillou dans sa poche, ben, il dépose le petit caillou. Donc, maintenant, il y a un petit caillou. Et euh, il va donc parcourir l'ensemble de ce chemin. Au deuxième jour, un deuxième petit poussé, ou le même, l'histoire ne le dit pas, euh, va revenir sur ce chemin et va effectuer les mêmes actions, toujours de la gauche vers la droite. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est euh, la, la position des petits cailloux en fonction des passages du petit poussé. Alors ce qu'on peut voir sur cet exemple au moins, c'est qu'il y a bien une sorte de structure qui émerge de, de cette euh, donnée initiale qui était a priori arbitraire et qui ressemble à une décomposition en solitons. Alors ce serait quoi les solitons pour notre... Système dynamique discret, eh euh, c'est euh, un certain nombre n de cailloux adjacents. Si vous avez n cailloux adjacents, le petit poussé va aller ramasser, puis va les déposer n pas plus loin. Donc Ici, vous avez un soliton de taille 1, et ici, un soliton de taille 3. Le soliton de taille n se déplace de n pas par passage de petit poussé. On peut facilement vérifier que la propriété de collision est vérifiée. Ici, vous avez un 3 soliton qui va rattraper un 1 soliton, vous avez une phase d'interaction, et puis finalement, les trois solitons dépassent le 1 soliton. Alors maintenant, la propriété de dénouement, le temps qui m'est imparti est insuffisant pour que je vous en donne la preuve, mais je voudrais vous donner un algorithme qui permet de manière très efficace de savoir quels sont les solitons qui vont émerger d'une donnée initiale. Alors pour ça, ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est de compter le nombre de cailloux que euh, le petit poussé a dans sa poche, quand il parcourt euh, la, la donnée initiale, le chemin initial. Alors donc à chaque fois qu'il euh, ramasse un petit caillou, la courbe va monter de 1, et quand il dépose un petit caillou, la courbe va diminuer de 1. On a ainsi défini ce qui euh, ressemble à une chaîne de montagnes. et de cette chaîne de montagne, on va extraire des montagnes individuelles. Alors comment on va faire On va prendre le sommet le plus haut, n'importe lequel en cas d'égalité, et on va descendre, à partir de ce sommet, et on va écréter tout ce qui dépasse. La même chose de l'autre côté. On a ainsi défini une montagne, et puis on a de nouvelles chaînes de montagne, sur lesquelles on va répéter le processus. Le processus se termine en temps fini, même en temps court, heureusement pour moi. Et on a ainsi associé à chaque sommet une montagne. On va maintenant mesurer ces montagnes. Celle-ci est de taille 1, celle-ci est de taille 2, celle-ci est de taille 4, celle-ci de taille 1 et celle-ci de taille 2. On a ainsi défini une famille d'entiers naturels qui s'avère être invariante par passage du petit poussé et qui correspond bien à la taille des solitons qui ont émergé de ma donnée initiale. Est-ce que c'est une coïncidence